Le thème des revenus passifs est le cheval de bataille, le marronnier des marchands de rêve du web. Là où le bas blesse, c'est que la solution pratiquement unique qu'ils proposent, ou que l'immense majorité d'entre eux propose, c'est l'immobilier. Mais pas n'importe quel immobilier, en l'occurrence c'est l'immobilier classique, c'est-à-dire l'achat d'un loge logement pour le mettre en location. Gros inconvénient, c'est que ce ne sont pas du tout des revenus passifs. Si vous avez déjà fait de l'immobilier, si vous avez déjà investi dans l'immobilier classique, euh, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, euh, vous savez que vous avez expérimenté qu'on est obligé de s'en occuper. Alors même si on confie la, la gestion locative à, à une agence, à des, à des professionnels, euh, alors l'idée des revenus passifs est quelque chose de séduisant, c'est une, une aspiration euh, naturelle, euh, chercher des revenus passifs ben, quelque part c'est augmenter sérieusement euh, la, sa qualité de vie, également, également se sécuriser, mais euh, le problème c'est qu'il va falloir chercher autre chose que l'investissement locatif classique. Alors l'immobilier euh, est une réflexion euh, qui vient euh, toute seule quand on pense euh, à ça, alors oui. L'immobilier peut être une solution pour générer des revenus passifs, mais à condition que ce ne soit pas de l'investissement immobilier classique. Désolé pour, euh, pour tout ce qui y à la mode actuellement euh, sur le web dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Euh, et puis euh, l'autre volet de, de solutions pour faire de, euh, de l'investissement qui permettent d'avoir des revenus passifs, eh c'est la bourse. Alors, la bourse fait moins le buzz parce qu'historiquement, la bourse a toujours fait beaucoup moins le buzz dans le chez les Français que l'immobilier. Et puis, la bourse fait moins rêver euh, parce que l'immobilier euh, est associé à l'idée d'effet de levier, c'est-à-dire d'investissement à crédit, ce qui, est, ce qui est très juste comme, euh, comme analyse. Et investissement à crédit, ben, bien évidemment, ça parle beaucoup plus à l'imagination, puisqu'en gros, on a l'idée qu'on va pouvoir s'enrichir euh, sans mettre d'argent ou quasiment, quasiment en ne mettant pas. Donc, sans avoir d'argent. Ce qui n'est pas faux, euh, à condition de, de savoir-faire. Euh, donc, ça, c'est une raison pour laquelle on pense moins à la bourse, mis à part le fait que, de manière générale, en France, on est assez méfiant par rapport à, par rapport à la bourse. Euh, et puis, il euh, y a aussi une raison conjoncturelle, c'est que depuis la, le nouveau crack qu'il y a eu il y a maintenant six mois, euh, bien sûr, on est devenu beaucoup plus prudent. Euh, qu'on ne l'est en période normale, alors qu'en période normale, on est déjà quand même assez circonspect pour la bourse, donc beaucoup plus prudent pour s'en remettre à des solutions boursières, soit pour placer notre argent, de manière générale pour assurer notre avenir ou nos revenus. On va le voir tout de suite, il y a effectivement par la bourse des solutions puissantes pour avoir des revenus passifs, et là qui seront totalement passifs. Alors euh, revenons-en euh, revenons donc euh, à, à la solution par l'immobilier, puisque si euh, je vous dis qu'il y a des solutions par l'immobilier mais que ce n'est pas l'immobilier classique, je vais quand même vous dire quelle est, euh, quelle est la solution euh, reine euh, en matière d'immobilier pour obtenir des revenus, euh, des revenus passifs. Ce sont les SCPI. Alors les SCPI, je vous en ai parlé souvent, je crois que beaucoup, beaucoup de gens connaissent. Donc Société civile de, de placement immobilier, c'est l'investissement mutualisé. Euh, autrement dit, euh, ça permet d'investir dans toutes sortes d'actifs immobiliers et pas seulement de l'investissement euh, euh, du locatif à habitation, mais vraiment... Euh, tous les types d'immobilier donc en particulier d'immobilier professionnel de bureaux de commerce d'entrepôt euh, d'hôpitaux de cliniques d'EHPAD enfin bref est la, la, la liste est, est, est très longue et euh, bien, à partir du moment où grâce à, aux effets de la mutualisation on peut investir sur ce type sur ce type de marché grâce aux effets de la mutualisation on dispose de capitaux considérables quand j'y pense ce sont les gestionnaires des SCPI pour pouvoir bien négocier les prix, euh, et on est professionnel, donc pour pouvoir choisir ce qu'il ce qu y a de meilleur, on arrive bien sûr à avoir des, des patrimoines immobiliers extrêmement euh, bien constitués, euh, rentables, bien entretenus. Donc c'est une solution d'investissement immobilier qui est très puissante. Et vu du côté de l'investisseur, elle est effectivement totalement passive, puisque lorsque vous achetez des parts de, de SCPI, euh, c'est comme si vous avez des actions du, du point de vue de votre engagement opérationnel. Vous n'avez strictement rien à faire, vous occupez absolument de zéro, vous n'avez même pas besoin d'avoir de lien avec un, un cabinet de gestion immobilière ou de choses comme ça. Vous achetez vos parts, euh, entre, mettons, 4, 5, 6 mois après, vous commencez à toucher vos premiers loyers trimestriel, voire quelquefois même, même mensuel, et puis c'est tout. Voilà, votre, votre travail d'investisseur est terminé, et de temps en temps, quand vous avez envie eh d'augmenter encore euh, ce que vous donne... Ce, ce, ce que vous génère ce, cet investissement, vous achetez de nouvelles parts, soit dans la même SCPI, soit dans une autre SCPI, en fonction de, de son profil de placement. Euh, il y a évidemment euh, la fiscalité, mais bon, la fiscalité, euh, tous les ans, vous recevez un modèle de déclaration fiscale qui vous est envoyé par la SCPI, euh, dont vous êtes euh, pour rapporteur de parts, vous n'avez plus qu'à reproduire les chiffres ou plutôt reproduire les chiffres dans votre déclaration d'impôt dématérialisé, et puis le tout rejouer. Et au bout de X années, si vous décidez de revendre pour des raisons diverses, arbitrage, on, a toujours, on peut toujours avoir à tout moment des raisons de se séparer d'un actif qui soit une oubli ou autre, et eh bien il va, il va suffire de... Voilà, il va, il va suffire de de, de la mettre en vente via euh, la, la société de gestion qui éventuellement vous la rachètera si c'est une SCPI à capital variable, enfin là-dessus je vous ai déjà donné pas mal d'infos euh, via un, un ancien PDF, je pourrais peut-être même un jour euh, faire une formation là-dessus si, si, si ça peut, peut vous intéresser. Toujours est-il que, je ferme là la parenthèse SCPI parce que pas, ce n'est pas l'objet euh, direct de la vidéo d'aujourd'hui, mais c'est une des deux grandes solutions pour avoir des euh, revenus passifs, en l'occurrence à l'immobilier. Alors, ensuite, l'autre voie pour avoir des revenus passifs, euh, c'est euh, la bourse. Euh, la bourse, en se positionnant sur des, des actions qui se caractérisent par des rendements élevés, c'est-à-dire qui donnent des dividendes élevés par rapport à leur valeur. C'est assez logique comme approche. Euh, bon, ça a pas mal d'avantages. Bon, bien sûr, on est totalement dans du passif, puisque si vous êtes investisseur en bourse, ou même si vous ne l'êtes pas, vous savez que investir en bourse, ça consiste à passer un ordre de bourse pour acheter telle ou telle action, et ensuite, on ne fait plus rien, jusqu'à que euh, une semaine, un mois, un an, dix ans, 20 ans après, 50 ans après, on passe un ordre de, de bourse pour revendre. Alors, quand je dis on ne fait plus rien, c'est on ne fait plus rien du point de vue opérationnel. Mais, euh, bien sûr, quand il s'agit... De, euh, de prendre soin de son patrimoine et de ses revenus, on surveille. On, on surveille, enfin, surveille c'est pas du... On est obligé de surveiller 24 heures sur 24, ni, ni tous les jours, à partir du, du moment où on est dans une logique de placement de long terme. Euh, celui qui surveille tous les jours ou, ou tous les quarts d'heure, c'est le spéculateur. Mais la notion de revenu passifs, bien sûr, n'est pas basée sur, sur ce genre, genre d'approche. Au cœur... De, de cette famille euh, d'actions caractérisées par des rendements élevés, eh bien, il y a une classe d'actifs qui s'appelle les sociétés foncières cotées, SIIC, Société d'Investissement Immobilier Coté. Euh, du point de vue du modèle économique, on est très proche des SCPI, donc je ne vais pas réexpliquer le truc, hein, c'est du mutualisé, etc. C'est le même, même genre de choses. Il y a deux différences. La, la première, c'est que en général, les euh, SIC sont beaucoup plus grosses que les SCPI. Alors que les SCPI, ce sont déjà des patrimoines immobiliers qui s'expriment ordinairement en centaines de millions d'euros et pour les plus grosses en milliards d'euros. Bon, les euh, les SIC, donc les foncières cotées, sont encore plus importantes que cela. Donc, il y a un effet de sécurisation par la masse qui est encore plus important. Bon, à mon sens, c'est pas vraiment ça qui est la différence essentielle parce que du point de vue de la sécurisation par la masse pour les grosses SCPI, l'objectif est atteint. La différence essentielle, c'est le régime fiscal. C'est que quand on est euh, porteur de, de, de parts sur des foncières cotées, en fait ce sont des actions. Donc on est actionnaire, on les achète en bourse. Alors que les, les parts de SCPI, on ne les achète pas en bourse. On les achète directement à l'SCPI ou éventuellement sur le second marché, c'est-à-dire on les achète à des, à des personnes qui euh, veulent revendre leur part. Bon, c'est euh, un marché qui, évidemment, n'a rien à voir avec la taille de la bourse, n'a pas, <coughs> pas, pas les mêmes règles. Euh, donc voilà les différences fondamentales. D'une hein. part, c'est la taille, et surtout, c'est euh, les euh, foncières cotées, ce sont des actions. Alors, l'autre conséquence de cette différence, c'est que euh, quand on investit dans des SCPI, on investit sur quelque chose qui, par, euh, par définition, hein, par, par, euh, par nature, euh, n'est pas valorisé 140 000 fois par jour, mais est valorisé une fois par an par une expertise qui est faite donc, par une compagnie d'expertise indépendante de la SCPI, bien évidemment. l'SCPI étant d'ailleurs par ailleurs extrêmement contrôlée à tout point de vue. Euh, et bon, une fois par an, il y a un expert qui fait l'inventaire de tous les biens immobiliers de la et qui, en fonction, de ce que valent aujourd'hui c'est biens sur le marché compte tenu de leur état, etc., dire, ben voilà, le, le patrimoine de la CPI, euh, la CPI machin, euh, aujourd'hui, il fait 853 millions. Bon, très bien. Dans le cas des foncières cotées, c'est différent. C'est-à-dire que les foncières cotées, puisqu'elles sont cotées en bourse, vous le savez, la, la cotation, euh, c'est quelque chose donc, sur, le, sur les grands marchés, donc sur le CAC par exemple. Euh, puisque certaines, enfin, même pas mal, sont sur le CAC, euh, la cotation est, perma est permanente. Donc ça veut dire que si se produit un événement extérieur euh, aux sociétés elles-mêmes, comme ça a été le cas avec le Covid, par exemple, immédiatement, les porteurs, les actionnaires de ces sociétés vont anticiper une dégradation de leurs résultats futurs euh, si euh, ces sociétés ont un lien du point de vue de la résultat, et de la fonctionnement avec le Covid, et Dieu sait que pour les foncières cotées, c'est le cas, et donc les cours s'effondrent très rapidement. Alors après, ils vont remonter aussi très rapidement. Euh, mais euh, pour assumer cela, il faut d'une part avoir bien compris comment ça marche, et d'autre part, euh, ne pas être une âme sensible, c'est-à-dire ne pas se laisser... Euh, s'affoler, ne pas perdre le, le sens de, de sa lucidité, des réalités euh, face à une situation conjoncturellement mauvaise sur les cours, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Depuis le 19 mars, c'est-à-dire depuis l'effondrement des, des cours de bourse euh, au niveau mondial suite au Covid, elles ont perdu en moyenne 50% de leur valeur. Pour certaines, c'est encore beaucoup plus que ça, pour d'autres, c'est un petit peu moins. Mais on peut dire que le secteur s'est véritablement effondré. Alors, la raison, évidemment, c'est que... Les foncières, je vous ai expliqué rapidement quelles étaient leurs, enfin, leurs activités. Leur activité, c'est de louer des locaux, des locaux à des entreprises, ça, ça vous l'avez compris. Quand je parle d'activité d'une foncière, je veux dire euh, le type de locaux qu'elle loue. Est-ce qu'elles vont louer des... Euh, Est-ce qu'elles sont propriétaires de, de murs de clinique Est-ce qu'elles sont propriétaires de bureaux Est-ce qu'elles sont propriétaires de petits commerces, de, de centres commerciaux bon, On voit bien dans l'énumération que je viens de faire que pratiquement tout euh, tout, tout cela est est impacté a été impacté de plein fouet, éventuellement d'hôtels, de plein fouet par le Covid, et qu'il euh, y a tout lieu de craindre que aussi longtemps que va durer euh, l'incertitude euh, du confinement et toutes ces histoires-là, euh, euh, ça va mal se passer pour ces sociétés. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, elles n'auront pas en 2020 les revenus en termes de loyer qu'elles avaient en 2019. Peut-être même que ça sera encore le cas dans une moindre mesure en 2021. Voilà. Euh, C'est ça qui explique euh, la fuite euh, des investisseurs qui se disent bah, dans ce cas-là, euh, on va dire, les analyses qu'on faisait sur la performance de la société jusqu'au 18 mars, maintenant, sont complètement caduques. Euh, donc, je m'en vais. Alors, dans ce, dans ce type de situation, évidemment, les réactions sont très excessives euh, par rapport aux réalités. Et c'est ce phénomène de baisse que l'on peut penser excessif qui va amener à se poser la, la question de la pertinence aujourd'hui de profiter des conditions actuelles pour venir se remplir remplir son, son sac à provision d'action de ces sociétés dans le but de se préparer des revenus passifs justement en ce qui concerne L'impact de, de la situation actuelle sur les sociétés foncières, le secteur a perdu en moyenne 5, en bourse, a perdu à peu près 50% par rapport à sa cotation, à, ses, à ce qu'étaient les cotations du 19 mars. La cause en est, bien entendu, que euh, Covid, dans un secteur comme celui-ci, euh, qui se caractérise par une fréquentation du public, <coughs> bien, Covid veut dire euh, baisse des de fréquentation dans les établissements, dans les divers locaux dont sont propriétaires les, les euh, foncières et qu'elle loue à diverses activités. Par conséquent, baisse des loyers des activités hébergées par les foncières. Et euh, baisse des loyers, bah, ça veut dire baisse des revenus, baisse des, revenus des, des, des, des foncières. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Ça fait plaisir de vous retrouver après une immersion euh, d'une quinzaine sans faire de vidéo euh, quinzaine consacrée à achever euh, ma fameuse formation sur l'or dont, dont je vous parle depuis, euh, depuis pas, mal, pas mal de semaines. Elle est achevée et le rythme des vidéos des vidéos reprend. Si vous découvrez cette chaîne eh bien soyez les bienvenus parmi nous. Et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai notamment sur le, sur le thème, thème d'aujourd'hui et d'une manière générale sur l'ensemble des sujets du patrimoine, de l'économie et de la finance, c'est simple, abonnez-vous soit par euh, l'icône vert et bleu qui est en bas à droite euh, sur l'écran, soit par un des liens qui a sous la vidéo et j'en profite pour rappeler à, à tout le monde que pour accéder au lien qui a sous la vidéo il faut ouvrir le menu déroulant et ce menu on l'ouvre en cliquant sur le plus PLUS majuscule euh, qui est euh, marqué euh, dans les 2 ou 3 cm qui est immédiatement sous l'écran. Sous Alors la question qui se, qui se pose euh, vous l'anticipez, et en tout cas c'est celle que je partage avec vous dans cette vidéo. Faut-il voir, après l'effondrement des cours des SIC, euh, l'opportunité exceptionnelle de se constituer un portefeuille d'actions qui permettra de se constituer des revenus passifs Alors pourquoi cette interrogation est-elle ciblée sur les sociétés foncières, donc les SIC euh, c'est d'une part parce qu'elles ont énormément baissé d'autres ont également baissé mais elles font vraiment partie des, des, des catégories les plus sinistrées de la côte et en particulier certaines d'entre elles ont baissé dans des proportions hallucinantes euh, que je vous le dis tout de suite je, je, je, je, je déflore un peu ce, que, euh, ce dont je vous parlerai dans les minutes qui viennent euh, des, des proportions hallucinantes qui à mon avis sont totalement injustifiés, totalement injustifiés et au moins pour l'une d'entre elles à laquelle je, à laquelle je pense, euh, je ne vois pas d'autre scénario dans l'avenir qu'une hausse des cours. Alors ce scénario c'est peut-être dans six mois, c'est peut-être dans un an, c'est peut-être dans deux ans d'ailleurs, euh, mais au point où est tombée cette foncière euh, compte tenu de la qualité globale de son patrimoine, euh, là on est, on, est dans du, on est dans du délire et ce délire, il faut vraiment se demander si ce n'est pas le moment d'exploiter. Caractérise historiquement cette classe d'actifs, c'est qu'elles ont des variations plus brutales que beaucoup d'autres classes d'actifs, ce qui fait que quand ça va mal, comme c'est le cas en ce moment, elles tombent comme ça, plus fort que les autres. Par contre, elles rebondissent en général plutôt que les autres et elles rebondissent plus fort. Ce qui veut dire que s'il si s'avérait que, que l'on décide de se positionner sur certaines, sur certaines foncières, on peut mettre la survenance de ce type de scénario de rebond parmi les raisons qui nous pousseraient à aller vers certaines foncières totalement massacrées. L'analyse de ce qui arrive aux foncières n'est pas, pas très compliquée. Bon, très clairement, le, le Covid est la raison, la raison principale, compte tenu de, du caractère soumis au public, de, de leur fonctionnement, donc soumis au, au fait que les gens puissent, puissent, puissent venir facilement. Euh, et à part ça, il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire que chacune des foncières qui, qui existe, qui existe aujourd'hui, indépendamment de l'impact très brutal qu'elle subit à cause du Covid, a les mêmes forces et les mêmes faiblesses qu'elle avait il euh, y, a, y a 7 mois avant que n'éclate la crise du Covid, euh, ou qu'elle avait il y a un an, il y a trois ans, etc. Et, Chacune de ces foncières a des caractéristiques, et on, va, on, va, on va en parler un petit peu, un peu, un peu plus loin, euh, qui les distinguent, qui les discriminent les, les unes par rapport aux autres, et les, les items de ces discriminations entre les foncières n'ont pas, pas changé. Oh, ça paraît, alors finalement, ça paraît, ça paraît très simple. Je, je, je suis en train de vous dire que euh, fondamentalement les foncières n'ont pas, pas bougé dans Iota. Euh, du point de vue de leur capacité à attirer les investisseurs ou euh, en tout cas leurs points forts et leurs points faibles sont toujours les mêmes euh, et en même temps je, je vous dis que la cause, la cause de la baisse euh, générale de, du secteur euh, c'est l'impact de la crise euh, du Covid Bon, à partir de là, on, on, peut, on peut se dire, mais on ne va, va pas se casser la tête. Euh, euh, dès que le Covid s'est parti, euh, elles vont toutes remonter comme ça, là, ça va, va s'envoler. Euh, bon, naturellement, quand on investit, on, on, on, on met toujours en place une certaine, une certaine euh, diversi, diversification. Donc, je vais prendre, mettons, les, les cinq ou six premières foncières ou les cinq premières foncières et puis je vais faire 20% sur chacune. Bon, en réalité, c'est n'est pas, pas si simple parce que si euh, effectivement euh, toutes les foncières euh, ont, ont, ont la même cause, ont la, la même cause. Mais si, si c'est la même cause de baisse pour toutes les foncières, ensuite les possibilités de rebond ne sont pas identiques selon les, selon les foncières. Euh, en réalité, avant de parler de rebond, il faut parler continuation de la crise. Et là la façon euh, dont vont se comporter dans les semaines et les mois qui viennent les différentes foncières et ensuite leur capacité de rebond euh, n'est pas identique. La capacité de rebond dépend de la, de la sensibilité de chaque société à la baisse de la consommation qui est provoquée par le Covid. Et cette sensibilité dépend elle-même du, du modèle économique de chacune. Alors le modèle général c'est le même, c'est euh, j'investis dans un patrimoine immobilier professionnel, mais selon que vous investissiez plutôt dans des bureaux à Paris euh, ou plutôt dans des, euh, dans des, dans des hôtels euh, mettons répartis dans les grandes villes de France, je peux vous dire que l'impact de la crise du Covid n'est pas le même, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus terrible pour un, un parc constitué d'hôtels à l'heure actuelle, euh, dont l'activité est, est sinistrée, euh, terriblement sinistrée par le Covid, que pour un parc constitué de, de bureaux euh, de standing à, à, bien situés à Paris, parce que ça fait quand même belle lurette que maintenant les sociétés et les entreprises ont repris tant bien que mal, et plutôt bien que mal, de, de mieux en mieux, euh, une activité euh, normale, même si elle est compliquée par les mesures de distanciation sociale. Mais les sociétés euh, qui ont en patrimoine des bureaux comme ça, euh, ça fait un moment que les locations ont, ont repris. On n'est peut-être pas au taux remplissage normal, on n'est peut-être pas au, au, au taux d'occupation financière normal, euh, mais ça fonctionne. Le principe de cette démarche, ça, ça va être d'abord de fixer un panel de foncières, bon là en général bon, faut pas, faut, bon, je pense qu'il ne faut pas faire dans le, dans le compliqué et dans le subtil il faut prendre les, euh, les, les ténors, les, les sociétés premium qui le marché depuis enfin qui sont à la tête du marché depuis, depuis des, des années et euh, ensuite appliquer à ce panel euh, disons un, on va dire un, un stress test très stress sommaire, c'est à dire imaginer euh, deux cas de de types de, type, de, type de scénarios et voir en fonction de ces scénarios quelles sont les foncières qui devraient s'en sortir mieux que les autres ou s'en sortir moins bien que les autres. Cette analyse schématique, c'est ce que je fais dans le PDF que vous pouvez obtenir euh, gratuitement par le lien qui est sous la vidéo. Alors ça sera vous le premier ou le, ou le deuxième. Deux types de scénarios, deux de catégories de scénarios. La première catégorie, c'est une reprise nette de l'économie. Et la deuxième catégorie, eh c'est euh, tout le reste, c'est-à-dire soit pas de tendance claire, soit une, persiste, une persistance du marasme économique dans lequel on se trouve actuellement. Donc euh, ce PDF, c'est déjà un premier niveau opérationnel pour agir, et à partir, à partir duquel vous, vous pouvez bien sûr approfondir, euh, approfondir les, les, les réflexions. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous, qu vous ouvre précisément euh, euh, des chemins pour avancer euh, soit dans l'objectif de revenus passifs soit tout simplement dans celui de, de protéger vos intérêts. Si vous avez aimé allez-y, n'hésitez pas à lever, à lever le pouce, c'est important pour la chaîne, c'est une manière de, de soutenir son développement, partagez bien sûr, euh, n'hésitez pas à commenter, euh, personnellement je suis friand de vos commentaires euh, parce que j'aime bien tout simplement échanger euh, sur les sujets qui sont ceux, ceux, que, ceux que je présente. Si vous continuez à préférer les, actuellement les valeurs refuges à une prise de position euh, dans l'économie euh, active, ce que je comprends très bien puisque personnellement euh, je continue à agir au niveau des valeurs refuges dans le cadre de, de la gestion de, de mes intérêts, de, de mes intérêts euh, même si ce que je viens de vous expliquer sur les, les foncières, je l'applique et j'investis dans les foncières. Bien, si vous estimez vous, que c'est est trop tôt pour cela, à ce moment-là, je ne saurais trop vous conseiller de prendre connaissance de la formation sur l'or que je viens de terminer. Pour ça, vous avez toujours un des deux premiers liens sous la, sous la vidéo. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour être euh, à la fois pertinent dans votre stratégie d'achat d'or, savoir comment faire et être en, au final en capacité de mener à bien des projets qui soient cohérents et réussis dans un investissement d'or. Sur ce, c'est vraiment terminé, donc je vous dis à la prochaine vidéo.